Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui parlons de la musique diégétique dans le jeu vidéo. La diégèse, c'est tout simplement l'univers exposé dans une œuvre, son histoire, ses personnages, ses lieux, bref tout ce qu'une fiction impliquerait si on l'a supposait vraie. C'est valable aussi bien au cinéma qu'en littérature ou dans le jeu vidéo. Par conséquent, cela permet aux développeurs et aux compositeurs de déployer un nouvel atout dans leur quête d'immersion mais également d'implication du joueur. Cela signifie plusieurs choses. Premièrement, que le compositeur doit gérer en plus des musiques narratives, extra-digétiques, des morceaux ou des petites sections qui vont être directement intégrées dans l'univers dépeint par le jeu, pour être joué par un personnage par exemple. Ce qui signifie beaucoup de pièces ajoutées, parfois très diverses dans le style et l'intention. Et deuxièmement, cela signifie qu'il convient de trouver un équilibre entre ces pièces, puisque musique narrative et diégétique n'intervenant pas sur le même plan, il est tout à fait possible qu'elles soient amenées à être diffusées en même temps. Nous nous étions quittés la dernière fois en évoquant le séquençage vertical des musiques. Après le séquençage horizontal qui évoque le caractère évolutif de la musique, la verticalité fait directement référence aux portées d'une partition ou encore aux différentes pistes audio que l'on superpose dans un séquenceur. Il s'agit donc d'une pensée par strat sonore du lieu qui entoure le joueur et permet de caractériser musicalement le lieu ou personnage en plus de la dimension visuelle. On pense essentiellement sous forme de vases communicants. Le volume de la musique jouée par un PNJ augmente lorsque le joueur s'en rapproche alors que la musique extra diminue, permettant ainsi un équilibre sonore confortable et immersif, quel que soit le trajet du joueur. Immersif tout simplement parce que ce que l'on perçoit de la musique diégétique, spatialisée, aide à crédibiliser et animer le lieu, et parfois même à informer. En effet, la musique diégétique peut concerner toutes les autres composantes sonores des lieux que le joueur sera amené à explorer et découvrir. Un groupe de musique ou un barde, une annonce commerciale ou encore les pistes de radio d'une voiture que l'on conduit. Sans forcément affirmer que cela a été inventé à ce moment-là, cela a en tout cas été popularisé par le premier Grand Theft Auto, non, ça c'est quatrième. J'étais à 3, 2, ah voilà, ça c'est 1. Et oui, même à l'époque, la critique taillait un peu ses effets visuels, mais saluait l'innovation que constituait les stations de radio fort immersives et la qualité des différents effets sonores. Mais on peut attribuer à la musique un rôle encore plus primordial, au-delà de l'agrément ou de la touche finale apportée à un lieu. Portons à présent notre attention sur la musique placée au cœur du jeu. C'est d'autant plus intéressant que d'ordinaire, l'aspect visuel est largement plus développé et mis en avant dans le jeu vidéo ne serait-ce que par le seul paramètre graphique. L'interface en est majoritairement dépendante également. Cela paraît évident en tant que la vue et le sens majoritairement dominant dans quasiment toutes nos civilisations. Mais pourquoi cela ne serait-il pas le cas pour le son et donc son prolongement artistique, la musique Pour encourager cette prise de conscience chez le joueur et renouveler ses sensations, il faut toucher à l'essence même du jeu, ce sans quoi il ne pourrait exister sous cette forme le gameplay. Les jeux musicaux font bien évidemment figure de cas d'école sur ce plan, et ce depuis les années 80. L'immense majorité d'entre eux met l'accent sur le rythme. Ozutataka et Wanda, Riverman Paradise par exemple. Quelques-uns valoriseront également la mélodie, comme le célébrissime Guitar Hero. C'est pourquoi on peut également parler de musique systémique, puisqu'en plus d'être au cœur du monde, elle est au cœur du gameplay et donc de l'expérience de jeu. Mais sans forcément mettre la musique au centre du jeu en faisant d'elle le sujet principal, il est également très intéressant d'illustrer musicalement l'impact du joueur sur le monde, et ce, quel que soit le sujet. Nous avons déjà plusieurs fois évoqué les niveaux musicaux de Rayman, dont chaque série de ting crée une mélodie. J'ajouterai l'exemple de Tetris Effect, où chaque coup crée un événement musical qui s'intègre dans la musique de fond, créant une sensation de synchronisation permanente assez grisante sans paraître forcée. Mais on peut aller plus loin encore dans l'interaction joueur-musique, avec par exemple Journey, développé par VAT Game Company. Composé par l'excellent Austin Wintery, Journey se place véritablement dans le postulat d'une musique systémique privilégiée par rapport au visuel, lequel reste volontairement très épuré tant sur le plan des graphismes que de l'interface, justement pour sensibiliser aux informations sonores et musicales. De textes ambitieux ont exigé un rapport étroit entre le compositeur et le créateur sonore du jeu, Steve Johnson, afin d'imbriquer plus solidement encore toutes les facettes d'une même boule. La musique est pensée comme un concerto pour violoncelle. Ce dernier est incarné par le joueur, tandis que les autres instruments représentent davantage l'univers dans lequel il évolue. Pour plus de détails, je vous renvoie une nouvelle fois à l'analyse qu'en fait Adrien Soulier dans son mémoire sur l'interactivité de la musique dans le jeu vidéo. Toutes ces interactions, abouties tant dans leur discours musical que leur fluidité dans le jeu, offrent encore plus de spontanéité et de poésie d'ensemble tant le matériau musical semble se renouveler en permanence avec beaucoup d'élégance. Comme si la musique ne pouvait exister sans le joueur, ce qui pour le coup est un sommet d'immersion et d'implication. Il nous reste un dernier chapitre à aborder concernant les différents rôles de la musique, c'est celui de l'interface. Car au-delà du son, pour lequel il est souvent question de confort, d'identité, voire d'émotion, s'ajoute parfois un propos artistique que l'on peut qualifier de musical. A bientôt les béophiles sur BrainCulture.tv